Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter 3 accessoires indispensables pour vos puzzles. C'est parti On commence avec le plus indispensable des accessoires si vous souhaitez conserver votre puzzle, la colle. Avec de la colle à puzzle, vous serez sûr de pouvoir fixer définitivement votre puzzle, ce qui vous permettra de l'encadrer par exemple. Vous placez votre puzzle sur un carton ou une feuille pour éviter qu'il ne colle à la table, et vous étalez uniformément la colle grâce à l'éponge du flacon, la colle sèche en une on poursuit avec un deuxième accessoire, très prisé, des passionnés de puzzle, le tapis. Il existe plusieurs types et dimensions de tapis, mais globalement ils fonctionnent tous de la même façon. Vous placez votre tapis sur la table, vous montez votre puzzle dessus. Dès que vous avez besoin de le ranger pour poursuivre plus tard, il vous suffit de le rouler. Vous êtes sûr de le retrouver dans l'état dans lequel vous l'avez laissé. C'est particulièrement utile pour les gros puzzles qui vont vous demander du travail sur plusieurs jours. On termine avec un accessoire qui va vous aider à vous organiser, le trieur de pièces. Ce sont 6 bacs empilables que vous pourrez utiliser à l'envie pour trier les pièces par couleur ou par forme. En outre, les bacs vous éviteront de perdre des pièces et vous pourrez même les ranger en les empilant pour votre prochaine session sans avoir à tout retrier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre pour découvrir d'autres produits en lien avec toutes vos passions. A bientôt chez Milien Hobbies.